Zombie apocalypse. Okay, coucou tout le monde, on se retrouve donc sur la dernière partie euh, de la présentation du jeu Crossroad Inn Édition Anniversary. Donc on est dans les préparatifs du mariage, la vidéo on a, on a fait trois parties, plus la première partie qui était la, la, la vidéo de présentation du jeu avec le trailer et je vous expliquais tout ce qui était euh, euh, écran euh, au niveau de, de tout ce qu'on peut voir à l'écran, comment ça fonctionnait, etc. Puis après on est passé dans le mode tutoriel que vous êtes obligé de faire et on a quand même des missions, etc. à faire. Donc on en est au préparatifs du mariage, je pense que ce sera la dernière vidéo ce coup-ci. L'avant-dernière était un petit peu plus longue parce que je pensais pouvoir finir euh, tout ce que j'avais à faire euh, ben, dans cette vidéo, mais non. Donc on va continuer tout de suite et on va voir ce qui se passe et vous comprendrez pourquoi il faut commencer par le tuto. Donc on continue, ici on n'a plus beaucoup d'argent, on a que 720, on a commandé de l'ail, euh, la nourriture arrive-t-elle maintenant Oui ça arrive messieurs dames. Faudrait-il peut-être euh, qu'ils aillent me chercher tout ce que j'ai là parce que je voudrais bien qu'ils remettent des lumières. On a commandé euh, dans l'épisode précédent de la graisse pour que ça puisse être éclairé. Du vin. Alors je suis quand même en accéléré, hein, mais vous voyez que l'accéléré, c'est pas si accéléré que ça. Nettoyer du vin il y en a toujours il y en a derrière ici il stamponne le bidou c'est ça va pas de baston tout va bien on veut essayer de plaire aux deux parties du mariage hein. euh, c'est pas dit qu'on y arrive loin de là on a pris des points de réputation on a gagné des sous euh, qu'est ce qui nous manque euh, des saucisses on en a encore euh, des oignons peut-être du bois Hop, Du bois et euh, du bois on va regarder, donc, on va prendre chez les bandits, on prend moins cher, hein. euh, on va prendre hop, du bois de chauffage, un, on va prendre deux, Your say in oui mais c'est ça le les, ils écoutent rien, hein. des oignons on en a presque plus, donc on va prendre deux, du pain, on en a 31, des plats, 13, alors ça va, tout ça c'est bon. Des saucisses, on en a 30. Alors, je pense qu'on est bon. Du vin, 9. Mais on en a commandé. Euh, donc qu'est-ce qu'on pourrait commander de plus euh, Des tastes. Hop. Tasse, assiette. 9. Et... Euh, et puis euh, ouais, du, des saucisses en plus. Allez, hop. 842, boum. C'est parti. <rire> Allez, rangez-moi tout ça. Très bien. Oh, lui, il est bugué, hein, le tonneau là. Il a bugué. Bon, c'est bon, ils ont refait les bougies. il manque peut-être une étagère on va en rajouter une on va pas s'embêter on va rajouter une étagère euh, je montre en mode en vue de dessus je sais pas si ça va passer ici on va voir mais bon on a besoin d'une autre étagère euh, hop je la paramétrerai pas celle là hop voilà. Peut-être qu'ils n'ont plus assez de place pour ranger. Allez, hop, go. Vitesse accélérée. Bon, je la paramètre pas. Hein, pour qu'ils mettent ça là, ça là, ça là, on s'en fout. Bon, ici, il nettoie toujours pas par terre. Est-ce que le mariage a commencé Je pense. Hein Décore l'auberge, mais j'ai décoré. Alors, pause. Décorer l'auberge, mais je l'ai fait. J'ai mis de la décoration. Alors. On va mettre la bulle de dessus. parce que j'ai encore des sous pour la découvre un pot de fleurs là et au niveau des euh, des, des, des vilains beau là, <rire> on va mettre euh, ça, ça plaît oh. on va le tourner là, on a une chaîne euh, une autre chaîne, qu'est ce qui leur plaît des têtes de... ouais on est en vert là voilà, là j'ai décoré, hein. je ne peux pas faire plus. Je pense pas avoir autre chose à, à pouvoir mettre en déco. Hop, on est bon pour le mariage, il manquait quelques décorations en fait. Voilà. Cette auberge n'a jamais eu l'air si, si bien, si bon, ils ont traduit. Je pense que nous pouvons dire aux jeunes mariés que nous sommes prêts. On n'avait pas commencé le mariage, seulement parce que j'avais oublié deux décorations. Vous voyez, il faut bien faire attention. Hein. Oui, c'est l'heure des noces, comment sont les noces Allez. Il y a des petits ralentissements, mais ça c'est dû à moi. Voilà les mariés, et voilà la famille des mariés. Alors, il y a bien les deux catégories. Hein. Ah oui, mais c'est sale, mais ils ne veulent pas nettoyer. Les invités arrivent, le temps des préparatifs est terminé. Fais tout ce que tu peux pour que les invités s'amusent le mieux possible et n'aie pas peur de leur parler. Commençons l'énonce. Euh, bon on ne va pas toucher au décor. Nettoyer, s'il te plaît. Pu... Alors, hop, stop. Ici il va falloir qu'on parle. Vous voyez, on a, on a plein de PNJ avec des petits trucs. Donc ce sont les invités du mariage. Donc on va parler ici. Une femme digne se, se sépare d'un groupe d'invités. Et viens à vous. Enchantée aubergiste, es-tu responsable de la préparation du mariage de ma fille lui dire, Ta fille est magnifique. Bien sûr que oui, elle tient de moi. À moins que tu ne parles du sac qu'elle a mis. J'essayais de la convaincre de porter quelque chose qui corresponde à son statut, mais elle est têtue comme un âne. Maintenant elle court sans chaussures. Mais c'est son jour et elle semble heureuse. Je lui dis, j'espère que tout va bien. Je ne sais pas quoi dire à propos de décoration. Voilà, on, a, on devait choisir dans l'épisode précédent les décorations vu que le mariage impliquait. Deux classes sociales, les hors-la-loi et les opprimés. Donc, euh, c'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde. Hein. Donc, d'un côté, j'ai mis les hors-la-loi, la famille des hors-la-loi. De l'autre côté, j'ai mis la famille des opprimés. Les opprimés demandaient des... plus des trucs festifs. Et les hors-la-loi bon, avaient leur propre décoration avec des chaînes, des crânes, etc. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop satisfaire. J'aurais peut-être dû en mettre plus. Mais on n'avait pas le budget. Donc, faites attention à ça. Oh! Euh, « tu, tu ne méritais certainement pas de prime. Si c'est ce que tu demandes, finissons-en là-dessus. » Bon, ok. Ici, on a une autre perso. « En marchant parmi les invités, tu tombes accidentellement sur la mariée. C'est donc toi que nos parents ont chargé de préparer le mariage Je veux que tu saches que quoi que je te dise ma mère, c'est le plus beau moment de ma vie. Euh, » On va lui dire qu'elle a une belle robe. « Tu trouves, merci, ma mère insistait pour une robe élégante, volée bien sûr lors d'un cambriolage. Mais je tenais à un vrai mariage champêtre. » Alors j'ai opté pour une telle robe. Mon bien-aimé n'a pas réussi à s'en tirer. On va lui dire ton bien-aimé n'a pas réussi à s'en tirer. Que veux-tu dire euh, Malgré mes protestations, ma mère l'a forcé à porter une capote élégante qui appartenait autrefois à un noble. Bien que je doive admettre qu'il a l'air digne en elle. Comment aimes-tu le mariage Tout est parfaitement organisé. Qu'est-ce que tu aimes le plus Le contenu du menu. Je me demandais si je devais commander quelque chose à manger ou plus d'alcool. Ah, au mieux, les deux. On termine la conversation. Ici on a un autre Benji, Donc, un jeune homme de ton âge te sourit, salut aubergiste, je voulais te remercier rapidement pour le mariage que tu as fait pour moi, il m'a bien aimé, bien joué. Euh, alors on va dire euh, le fils du meunier, je te souhaite, on va dire celui-là. Quand je t'ai vu, j'étais convaincue qu'un noble allait se marier dans mon humble auberge, puisqu'elle l'a habillé avec une tenue de noble qu'elle a volée. Euh, ma belle-mère a insisté pour cette tenue. Bien sûr, j'ai accepté immédiatement, malgré les protestations de ma bien-aimée. Il ne faut pas contrarier la belle-mère. Surtout celle-là. Ben bah oui, elle fait partie des, des, des hors-la-loi. Donc, euh, il peut se faire zigouiller, hein, le, le gendre. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que ma femme m'aime beaucoup dans cette tenue inhabituelle. Le fils du meunier est la fille d'un hors-la-loi. Comment cela est arrivé Comment c'est possible Un jour, alors, je me promenais dans les bois. J'ai été agressée et enlevée par des bandits. Quand ils se sont rendus compte que je n'avais rien de valeur... Ils se sont vite désintéressés de moi, tous, sauf une personne à qui j'ai volé quelque chose. Euh, je comprends pas, qu'est-ce que tu as volé Comment ça Qu'est-ce que. Bah, le cœur, je pensais que c'était évident. Alors, que penses-tu d'hors la loi Des gens très débrouillards, pas aussi désagréables qu'on pourrait s'y attendre. Une personne en particulier était très agréable, surtout à l'œil. Il parle bien entendu de sa chérie. Je te souhaite, bien sûr, un bon mariage. Nous avons des PNJ euh, un petit peu invisibles qui sont ici. Pas trop comment les choper, à moins qu'ils soient à l'étage. Hop, ouais, voilà, ils sont à l'étage. Alors, un homme souriant dans un costume décoré de plumes s'approche de vous. Salut, aubergiste. Renmi m'a parlé un peu de toi. La volière est reconnaissance pour ton aide. Belle fête. Vous vous rappelez, on avait fait euh, un petit peu de, de travail au black, de choses comme ça, vous savez, pour euh, pour faire de la contrebande avec euh, la volière. Donc, on va lui demander euh, comment trouves-tu le vin j'ai cliqué sur un truc que j'aurais pas dû derrière, mais bon c'est pas grave. Euh, il, me, il me répond vachement, l'idée de Remni d'entrer sur le marché du vin était fantastique, sans parler du fait que ça nous a fait te rencontrer et que j'ai pu venir à cette merveilleuse fête. Dis-moi d'où le nom Volière. En fait je ne sais pas. C'est peut-être parce qu'on marche sur les toits et qu'on regarde le monde d'en haut. Les gens ont des idées. Alors, on, va lui dire, euh, on va lui demander si Remni c'est lui qui l'a amené. Ah, sache, cher aubergiste, que je vais toujours dans des endroits où il y a du bon temps et des galons de vin. Surtout si mon ami Remni, il va aussi. On va lui dire de bien s'amuser. Et on a ici quelqu'un d'autre. Soudain, un homme bien habillé, mais plutôt ivre, te bouscule. Cela te prend du temps, mais tu le reconnais, enfin, comme le père du mari qui a payé pour le mariage. Salut aubergiste, c'est toi qui as organisé ce mariage On va dire quelle tenue chic Je n'ai pas l'habitude de parader dans de si chères fringues. Mais la mère de la mariée me les a donnés spécialement pour cette occasion, je veux dire, elle me les a prêtées, alors... Hein. Que penses-tu du choix de votre fils Charmante fille, mais c'est différent avec sa mère. La voilà, mère, elle est un petit peu spéciale. Comment aimes-tu la fête hein Pour être honnête, j'ai des sentiments mélangés à propos des décorations. Ok. C'est tout pour l'instant, terminer la conversation. Alors, on n'a plus de PNJ à qui parler, je ne pense pas. Si je regarde... Ah si j'en ai un autre là. C'est Rennie. Bonjour Bergi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme je le vois, notre vin sert une belle, belle cause. Euh, J'ai fait connaissance de ton ami. On a monté notre relation avec Remni, euh, D'où le nom de la volière, le nom vient des temps anciens où les fondateurs de notre organisation s'asseyaient sur les toits de la capitale Yoreval et guettaient leurs victimes. Aujourd'hui, nous aimons toujours courir sur les toits, mais cela ne nous dérange pas de faire des affaires plus banales. Euh, on va lui demander... Euh la capitale. La capitale Réval, et est tourée. C'est là-bas qu'il y a le siège de la volière. Tu n'es pas très bon en géographie, n'est-ce pas euh, Je lui dis, mais ils sont normalement, vous savez, secrets. Donc, je trouve bizarre qu'ils révèlent comme ça l'emplacement de la base. Euh, ça ne te regarde pas, gosse. Je me fiche de ce que Martine dit de toi. Je ne, je ne te fais pas assez confiance. Maintenant, essayons d'avoir une bonne conversation sur autre chose. Euh, on va dire, euh, comment ça se passe chez toi Oh, ce ne sont pas les bons moments pour la volière. Pourquoi On le déçoit encore. Hein. Et là, on va lui dire, en fait, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Hop. Là, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Il danse là-haut. Je ne sais pas trop pourquoi. On va descendre d'un étage. Ah, revoilà Revoilà euh, notre fameux euh, Rockberry. On va laisser faire. Rockberry, toi, tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait Tu vas payer l'éléphant pour ça, tu vas payer pour tout. Oh cieux, qu'est-ce que tu dis Rockberry Vous avez apporté tout ce vin de Sambris et ruiné mes affaires. Mourir en flammes, crapaud, Rockberry, non. Et là, qu'est-ce qui se passe Il nous met le feu à notre auberge. Mon Dieu, tout crame. Tout ça pour rien. Ah. On a encore des, des choses derrière à ramasser. Alors ça nous rappel, rappelle un petit peu, bon voilà, le personnel de cuisine, ça nous met quelques trucs. On va, on va voir je pense, autre chose après. Rockberry went mad. When Martin got it, it was already too late. A torch he'd tossed landed on the roof. The building went up in flames in an instant. Then, during the struggle, Martin's bandage slid off of his arm, revealing a tattoo a tattoo that would lead up to a series of unexpected events. Meanwhile, the fire that was consuming the inn spread onto the nearby buildings and the vineyard that belonged to Rockbury himself. Terrified, the Duke stood and watched the aftermath of his actions. His senseless revenge was devouring his family's estate right before his eyes it was the end of him but it was also the end of the simple life martin and his nephew had been living on the land belonging to the duke old innkeeper knew that if they were to be safe they needed to find a new home you don't have proper equipment to store some of the resources Ok, donc vous avez vu Rockberry, jaloux qu'on n'ait pas utilisé son vin et s'étant aperçu en fait que notre auberge marchait mais on n'avait pas fait avec lui, a mis le feu mais ça s'est retourné contre lui. Il a tout perdu parce que le feu s'est propagé, a tout détruit, notre auberge mais aussi ses terres, son, son vin, tout, il est ruiné et donc notre oncle a décidé pour des raisons de sécurité. Et là maintenant vous n'aurez plus le tutoriel, c'est pour ça que je vous disais qu'il est important de commencer par le tutoriel. Donc vous pouvez maintenant continuer à jouer sur cette partie là, vous allez être livré à vous-même, vous allez devoir construire comme vous le sentez, tout en ayant des missions comme on a eu, euh, etc. Euh, et comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, ou alors vous pouvez tout simplement arrêter et partir dans un mode bac à sable, euh, qui n'est pas je vous le répète un mode de construction créatif. C'est euh, Vous aurez un petit peu plus, je vous l'ai montré dans une des vidéos. Vous aurez des quêtes, vous aurez des missions, vous aurez quand même des choses à faire. Et vous aurez différents stades de bac à sable, ou le mode scénario, ou continuer ici. Il y a trois modes de jeu, donc c'est quand même complet. Donc on a gagné nos 10 points de dynastie. On a 10 points de dynastie, donc on prend un nouveau départ avec notre oncle, qui pour raison de sécurité a préféré... Ben, repartir de zéro dans une autre contrée. Donc, la périphérie ouest de Crossroad, près du Vieux-Chêne, ça doit être ici. Ce putain de marchand dit qu'il aurait une maison ici. Nous avons été trompés, mon garçon. Alors, attention, à partir de maintenant, vous n'êtes plus tenu par le tuto, je vous le redis. Donc, il va falloir bien réfléchir à vos réponses. Euh, et surtout, ben, toujours, comme je vous ai dit, vérifier ici ce qui va aboutir le plus. Donc, si on regarde au niveau 55-45, 55-45, 55-45, tout est au même niveau ici. Donc ça va plutôt être à vous de voir qu'est-ce que vous diriez dans des cas comme ça. Alors quand toi Martim, on va trouver une solution. Le plus important c'est qu'on a sauvé la vie grâce à toi. Pourquoi sommes-nous ici, Rockbury, ruiné Il peut à peine se nourrir, encore moins nous faire du mal. Attends quoi, t'as acheté une maison sans même savoir si elle existait Tu n'as jamais été aussi imprudent. Et pourquoi sommes-nous avant nous fuir vite Nous pourrions toujours revenir et lui insérer, je ne sais... Euh, pas quelque chose de douloureux là où le soleil ne brille jamais comme un bâton ou un hérisson ou un hérisson ou un bâton ben bah écoutez on va lui dire euh, moi je mettrai la première je ne suis pas sûre bah, échec laisse tomber mon garçon j'ai échoué et je le sais bien d'autre part en fait on pourrait juste construire une nouvelle auberge ici juste non nouvelle auberge ici oui une nouvelle auberge plus grande meilleure meilleure que tout le monde a vu que, le, que tout le monde ait vu dans ce dans ce royaume « C'est un très beau rêve, mais sans argent, il restera un rêve. » Ou « Je ne pense pas que nous pourrons trouver un autre meunier qui soit prêt à nous donner de l'argent, comme avance sur le mariage de son fils. Euh, » On va mettre ça. « N'aie peur de rien, mon garçon. Nous allons faire un emprunt. » Un emprunt, c'est peut-être une idée. Euh, bah, ça semble un plan. Je « Je te marque la banque la plus proche sur la carte. Va là-bas et trouve-nous de l'argent. » Ok. Donc... Vous voyez, on n'a plus rien, on a juste ici quelques euh, petits trucs et on n'a rien du tout ici. On est toujours niveau très haut avec les opprimés et moyennement avec les hors-la-loi malgré le mariage. Et donc là, par contre, dans, si vous continuez dans cette catégorie-là du jeu, ben, comme vous pouvez le voir sur la map, donc, ce que je vous ai expliqué, euh, dans les parties... Précédent, dans les épisodes précédents je vous mettrai le let's play complet à la fin avec la première vidéo où je vous ai mis le trailer la présentation du menu etc après on était parti sur le tuto parce que le tuto vous permet de débloquer tous les modes de jeu de ce jeu vous ne pouvez pas sans faire le tuto débloquer les modes de jeu aller dans le mode bac à sable et choisir comment vous voulez jouer faut vraiment faire le tuto en premier et ensuite euh, bah, le, les, les autres étapes, la partie 2, la partie 3, jusqu'au mariage et au fait qu'on soit qu'on ait atterri ici. Donc, on nous demande de faire un crédit ici à la banque. alors Il n'y en a qu'une seule pour l'instant, je crois qu'il y en a une autre, mais bon on nous a dit dans l'endroit encadré. Donc, euh, je ne sais pas, on n'est pas terrible euh, au niveau de l'argent Donc, on aura 20 jours pour rembourser la dette. Écoutez, on va faire 10 000. Voilà, on va faire 10 000. En espérant que... En espérant que... Alors ensuite, ici, vous voyez, on a toutes les ressources qui apparaissent bien sur la map. Voilà. Ici, si j'enlève les ressources, on voit les recettes de cuisine qu'on peut apprendre sur la map en envoyant nos cuistots. D'accord et ici, vous avez vos employés que vous pourrez envoyer pour aller débloquer des décorations ou des choses que vous n'avez pas dans votre jeu. Ce sont des missions qui sont à faire. Seulement le problème, c'est que là, vous n'avez pas les routes. Par exemple, ici, vous voyez, je ne peux pas commercer ici. Pourquoi Parce qu'il faut que je fasse une route et que surtout j'ai un personnage qui puisse faire cette action. Ici, pareil, je n'ai pas de route. Je n'ai pas assez d'influence. Donc, pour avoir de l'influence, ben, ben, il va falloir que je monte mes points et il va falloir que je crée une route. Voilà. En utilisant les parchemins bleus, on en a 10. Voilà. Il va falloir qu'on puisse monter, donc 5, 10, 15, 20, 25 et créer notre route commerciale. Mais ça fera partie des objectifs que vous aurez à faire. Voilà. Donc là, je vous ai à peu près montrer donc on a fait notre crédit ok on va sortir de là et les gens disent que l'argent ne donne pas le bonheur et pourtant bon sang je me sens beaucoup moins malheureux quand je l'ai maintenant on travaille mon garçon il est temps de construire bientôt la meilleure auberge Alded Chris Crossout Inn c'est du gâteau des suggestions non tu sais déjà tout ce qu'il faut pour construire une auberge mon garçon de plus tu peux toujours utiliser le journal de l'aubergiste voilà donc on va mettre sur pause, ici on prend notre récompense, ne l'oubliez pas, on a donc on devait faire un prix, on l'a fait, hop on prend notre récompense. Donc on aura à rembourser le prêt bancaire que nous venons de prendre pour construire notre auberge. Et donc ici vous avez tous les objectifs qu'il va falloir que vous fassiez, c'est à dire déjà construire les murs, placer des sièges, placer des étagères et des barriques construire la salle principale, mettre en place des tables, mettre en place le comptoir, embaucher un employé, ajouter de l'alcool au menu, construire une lanterne, c'est-à-dire tout simplement ben, euh, mettre une lanterne et puis euh, acheter de la, de la graisse, etc. Aller chercher de l'alcool, commander de l'alcool et débloquer un nouveau groupe social. Je vous rappelle que c'est ici, dans le livre, ici, vous avez des points. Donc, soit vous pouvez renommer aussi votre auberge, comme on l'avait fait dans les épisodes précédents. Donc, on va ch vous changer le nom, bien sûr. Ne hein, remettez pas la même. Hein, vous êtes revenu ici incognito. Donc, ici, donc, on avait débloqué les hors-la-loi. Donc, si on vient ici, on a 10 points. Donc, on va mettre que les invités. Les... On va débloquer plutôt ici un nouveau type d'invité, les d'honneur. Donc, ça nous permettra de faire des chambres. Ici, qu'est-ce qu'on a Ici, les invités commenceront à laisser des pourboires. On va le prendre. Ici, c'est quoi Débloque plus d'objets où tu peux stocker des marchandises. Euh, ok. Ici, j'ai quoi Augmente de 5 la qualité maximale de marchandises. Débloque euh, débloquer qui peut être commandé en même temps. On, peut, on pourra commander un petit peu plus. Ici, on a quoi Augmente le niveau de prix que les gens sont prêts à payer. Ça, ça m'intéresse. Euh, débloque l'étagère à outils. On va le débloquer. Les commérages. Ça m'intéresse. Ici, on a quoi tous les camions se déplaceront plus vite. Ici, on peut voir l'arbre un petit peu. Et je ne peux pas débloquer. Vous voyez la catégorie ici. Je ne peux pas. Alors, il me reste 4 points. Donc, on va faire ça. Comme ça, je peux débloquer l'air de repos. Ok. Ici, débloquer les carottes, non. Les invités seront plus patients. Augmente le nombre d'employés à la recherche d'emploi. Ça, c'est intéressant parce qu'on aura plus de choix au niveau des employés. Ça, c'est débloque plus de terrain. Hmm. On va le débloquer. Voilà, J'ai plus de points. Je n'ai plus de points. Donc, on a débloqué un petit peu plus de terrain. Donc, vous voyez, comme je vous l'avais dit, vous, vous allez pouvoir agrandir euh, votre terrain. Donc, la première des choses que vous allez devoir faire, ben, c'est tout simplement euh, construire euh, votre salle principale donc l'auberge donc hop on va faire on va pas être trop gourmand au départ on va faire 3 je vais passer en vue dessus on va plutôt partir euh... attention à mes sous parce que je suis pas super euh... hop hop si je suis déjà fauché dès le départ on est mal donc il va falloir mettre évidemment une porte alors moi j'aime bien la porte elles sont tout au même prix donc c'est pas très gênant on va mettre la porte comme ça avec le petit euh, le petit oeil pour voir euh, etc euh, ensuite euh, il nous faut euh, toc. On va peut-être commencer euh, qu'avec des tables de l'alcool, on verra après pour la cuisine, je pense. On va prendre le petit, euh, le petit comptoir, pas le grand. Et après on l'améliorera petit à petit. Hein. On va le mettre là. Ah mais non, il peut pas, il peut pas passer là comme je l'ai mis. Hein. Voilà. On voit le petit bonhomme vert. Donc on va le mettre. Euh... À réfléchir deux secondes j'ai un petit peu de temps devant moi avec la vidéo pour le faire bon, on va peut-être le mettre là ici comme ça près de l'entrée ensuite euh, on va mettre euh, on a le tonneau là tasse de géant tonneau de stockage son, non, non, non. on va mettre celui là qui est le moins cher pas s'embêter il est petit mais bon au Début, hein, on va faire comme ça. Contrôle, on va le placer à côté ici. Hop, euh, on va se mettre une étagère. La priorité serait les tables. Il me reste 5005. Oh, ça va, ça va, ça va. L'étagère, on va la mettre. Euh... Voilà, ou là, pas ouais, ici. On va se mettre des tables pour commencer. On va y aller mollo. Au début, on va servir de l'alcool. On va sortir un petit peu d'argent comme ça. Je surveille mes sous là-haut en même temps. Hop, les bancs. Non, je j'ai hein. peut-être revendre des tables. Hein. Je vais voir combien, parce qu'il faut que je puisse commander. Hein. Ça part vite hein, les soins. Ça part très très vite. Hein. Alors attention, les fenêtres et tout ça, c'est pas urgent. Hein. Au début, si vous n'avez pas de fenêtres, euh, c'est pas urgent. L'important, euh, c'est surtout que vous ayez un nombre de tables assez suffisant, d'alcool. Là, ça va buguer. ça va pas passer parce que j'ai le tonneau qui est là. On va le mettre là. Là, comme ça, je pourrais mettre mon banc. J'ai raté mon tour. Hop. Et je vais mettre euh, deux tonneaux. Euh, ah oui, et euh, que j'oublie pas. J'ai aussi le puits. Je vous avais dit de faire attention au puits. Alors, extérieur. Hein. Il nous faut le puits qui coûte 1200, hein. il n'est pas donné du tout le puits, hein. faut pas croire. Hein. Alors euh, on va plutôt le mettre, euh... ah, écoutez au début vu qu'on bougera après les choses, euh... on va le mettre là le puits. Il nous faut une porte. On va le mettre là. On va le faire construire. Et on va embaucher. Alors, il nous faut une serveuse. Ok, donc on a besoin d'une serveuse. Alors, on va regarder bien comme il faut les traits. Donc elle... De pioche, elle, elle est vaillante, tête de pioche et traînarde. On n'a on a pas énormément, et elle, elle est paresseuse et filou. Bon, ben, on va prendre celle-là. Je pourrais utiliser pour débloquer, mais bon, je peux la virer, donc c'est pas un problème. On va l'embaucher. Et on va embaucher un manutentionnaire. Alors lui, on a tout. Il est fainéant. Il est fumeur. Ici, paresseux. Et Youssef. Ah, il est bien. Hop. Embaucher. Ok. Pour l'instant on, on, on va essayer de ne pas faire la cuisine euh, on va plutôt euh, commander euh, des choses du vin de la bière des choses comme ça on est là alors, à côté de nous qu'est ce qu'on nourrit alors il nous faut de la bière donc, on, va, on va tout focaliser au départ il vaut mieux focaliser sur l'alcool donc la bière Alors elle a 125 62 le prix moyen il s'embête pas lui chiant quand même. ici je peux pas commercer ici je ne peux pas commercer des fermiers la bière 65 un petit peu plus cher 1 2 3 du vin voilà que j'ai en stock voilà, j'ai du j'ai des bols j'ai de l'eau par contre je n'ai pas fait d'évier c'est peut-être pas une super idée mais bon on va commencer comme ça alors ici on a des objectifs j'ai besoin d'une nouvelle installation na allez on avance et bien sûr on aura besoin après de la palette pour éviter qu'ils fasse trop de trajets, elle vaut 200 pour l'instant. On n'a que 50. Donc, elle, elle va nettoyer. On s'est pas occupé de la priorité des employés. Donc, Martine, hop, hein. Martine, idée euh, commérage, gestion. Nettoyage, service et manutention. Travailler en cuisine, pour l'instant, on n'en a pas. Et on va se pencher sur Selma. Hop. Euh, on ne connaît pas tous ces traits, la demoiselle. Donc, nettoyage, service, service de chambre, pas pour l'instant, on n'en a pas. Les commérages, la gestion. Et on va lui dire qu'elle soit rapide. Youssef, on regarde. Donc la manutention, la menuiserie, pour l'instant on n'a pas besoin, l'agriculture, on n'en a pas, le nettoyage, le travail en cuisine, il n'y en a pas, le travail physique, il y en a. Ok, et on va lui dire d'être rapide. Hop. Et Martine, on ne l'a pas fait. On va lui dire d'être rapide aussi. Voilà. Hop là. Est-ce qu'ils ont tout rangé Oui, tout est rangé. Donc je devrais trouver dans mon stockage tout ce que j'ai. On va le mettre en bas. Hop. Et le vin. Voilà. Tout a été rangé. Et eh bien on va commencer l'ouverture et on en restera là ça vous aura donné une petite opinion et là vraiment c'est vous qui faites comme vous le voulez euh, donc vous prenez pas la tête euh... voilà les premiers clients arrivent dès, qu a... dès que vous gagnez un petit peu de sous ben, vous bon, réinvestissez on regarde encore un petit peu ensemble Comment ça tourne comme ça C'est vraiment le minimum de départ. Après on agrandira, on mettra une cuisine, on mettra un entrepôt, on mettra beaucoup de choses. Mais pour l'instant, l'important est qu'il picole et qu'il nous fasse gagner de l'argent. Ah oui, on n'a pas mis par contre... Ah, j'ai peut-être oublié de mettre au menu. Hop. La cuisine. Donc on ajoute. Donc on a du vin. D'accord On l'ajoute. On a de la pinte. Donc on l'ajoute. Et on va augmenter effectivement ou diminuer les prix pour commencer, parce qu'ils n'avaient pas l'air très contents. Donc 35. Ok. Et ici, à 32, ça passe. Ok. Pour l'instant, on n'a pas de nourriture. Rien du tout. On essaye un petit peu de monter nos sous comme ça. Voilà. On surveille bien en bas, hein, ce qui nous manque. Alors dès que je peux je vais acheter pour, pour faire la vaisselle bien sûr c'est la priorité sinon on n'a plus de gobelets pour l'instant il consomme mais il ne paye pas Alors, il y en a qui aimeraient bien manger mais bon pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut Ah, on a, elle, elle, elle a level up hein. Voilà, donc elle, elle nettoie Attendez, en table De, de, de pot, De mug, plutôt, pardon Je vais virer la table là. On va la vendre Hop, vendre Et on va mettre plutôt ici euh, le, petit, euh, le petit truc Pour euh, nettoyer Faut quand même faire la vaisselle faut qu'elle fasse la vaisselle pas assez d'or je suis si que ça je viens de vendre des trucs mais ça me coûte 300 j'ai pas un évier plus pourri j'ai pas plus pourri en évier faut attendre un petit peu avant de faire la vaisselle ok bon pas ah mais j'ai pas vendu ma table elle est là hop vendre Non, là je vais pouvoir lui mettre qu'elle face la vaisselle il me semblait bien aussi alors hop et passe ben, où le truc euh... je vais afficher tout ce sera plus simple je vais le trouver plus vite c'est 300 je les ai oui donc là elle va pouvoir faire la vaisselle maintenant. hop voilà. On change de vue. Oui, mais la foudre, on n'a pas de sous là, tu sais. Donc la, la nourriture, il enfin, va attendre un petit peu. Ici. Ok. On va dire de faire la vaisselle parce que sinon on va plus avoir de mug Donc ça a vraiment débuté. Euh, lentement, tranquillement. Euh, vous n'avez pas besoin d'avoir tout tout de suite, hein, parce qu'évidemment. Bah... Regardez, il est bourré. Ça y est, il est pété, lui. Regardez. Putain, c'est mon employé en plus. Complètement pété, lui. Il est bourré. Il est complètement bourré, regardez. Oh là là, la vache. Euh, donc, euh, commencez léger, doucement. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout d'un seul coup, essayez de monter votre argent après, vous pourrez mettre une cuisine, vous pourrez mettre un stockage, vous pourrez faire un étage, vous pourrez faire des chambres pour que les voyageurs viennent, etc. etc. Vous pourrez organiser tout ça comme bon vous chante. c'est vous qui construisez comme vous le voulez. Si là, après, par exemple, moi, ce côté-là, il ne m'intéresse plus, ben, je peux le casser comme je vous ai montré dans le tutoriel, dans les, les, les épisodes précédents. Vous pouvez casser, remonter, tout recasser, tout revendre, tout recommencer. Euh, tout en restant dans votre partie, il n'y a aucun problème. Alors écoutez, j'attends le retour sur ce jeu. On en a fini de la présentation. Euh, moi, en tous les cas, vous me verrez jouer sur Twitch, ça c'est sûr. Bien que je suis aussi sur d'autres jeux sur Twitch, vous le savez. Euh, N'oubliez pas le petit pouce en l'air s'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce jeu vous plaît ou pas. En tout cas, vous allez bien rigoler, je vous l'assure. Il est sympathique. Moi, je le trouve sympa. Il y a énormément de choses. Ce n'est pas qu'un jeu de gestion et de stratégie. Vous avez des quêtes, vous avez des missions, euh, vous allez avoir des bagarres, vous allez pouvoir faire des rings, faire des orgies. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs à faire super sympa. Donc je vous invite vraiment à vous pencher sur ce jeu. Euh, vous avez des DLC aussi, mais ils ne sont pas expan très expansifs. Hein, voilà, et c'est un jeu vraiment prometteur et qui fait vraiment plaisir et je, comme je vous l'ai dit au tout début je passe à côté de cette pépite c'est un jeu médiéval dans l'ambiance médiévale avec tout ce que ça entraîne et euh, franchement il est vraiment complet et ça fait plaisir donc sur ce je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo une prochaine découverte ou la suite d'un let's play bye bye